Salut camarades, on te démasque l'info en quelques minutes. Alerte aux déchets dans le gaffe de Pau. Pendant 50 ans, la décharge de Borde a recueilli toutes sortes de déchets ménagers, industriels et agricoles. Depuis sa fermeture, les déchets se répandent dans la nature au gré des intempéries. On trouve dans ces déchets du plastique, des traces d'hydrocarbures et des substances toxiques telles que des PCB. Voilà plusieurs années qu'associations et Habitants réclament la dépollution sans succès. Le César d'honneur 2018 du plus gros pollueur, mais je m'en fous, est attribué à... Au groupe Safran Turbo Meca. Félicitations Pour la qualité des matériaux rejetés dans la gaffe de peau, garantie à vie, qualité exceptionnelle, fabrication française Avez-vous déjà entendu parler des bains de forêt Au Japon, la pratique du Shirin-yoku consiste à se ressourcer et méditer en pleine forêt. Ici, on prend la pratique très au sérieux, au point où le gouvernement japonais a fait rentrer la sylvothérapie au programme national de santé publique dans les années 50. On reste au pays du soleil levant où un étrange phénomène frappe le troisième âge. Ici, de nombreuses personnes âgées commettent des délits volontairement dont le but d'être incarcérées. Et pour cause en prison, elles bénéficient de meilleures conditions de vie qu'en liberté. Retraite insuffisante, isolement social et recul des droits sociaux poussent de plus en plus d'anciens à cette solution extrême. Une petite leçon à en tirer, à l'heure de l'austérité La conduite du prisonnier et son mérite au travail sont récompensés par des avancements de grade qui sont au nombre de quatre. Plus le prisonnier est gradé, moins les règles le concernant sont rigoureuses. En même temps, il acquiert plus de liberté, mais également plus de responsabilité dans sa conduite et ses actes quotidiens. Hawaï est devenue une zone expérimentale pour Monsanto et les géants de l'agrochimie. Le documentaire Poisoning Paradise, co-réalisé par Pierce Brosnan, James Bond. expose ce que le touriste moyen ne verra jamais. À quelques pas des plages de sable blanc, les habitants sont cernés par les expérimentations en plein air de nouveaux pesticides dont certains sont très toxiques. Ce film dévoile le combat des populations locales contre les compagnies de l'agroalimentaire qui ont fait de ce paradis leur terrain de jeu. Détour par l'Australie où une idée lumineuse s'est concrétisée pour venir en aide efficacement aux personnes en grande précarité. Orange Sky sillonne le territoire avec des minivans offrant lessive et douche gratuite à toutes les personnes sans-abri. Six tonnes de linge sont ainsi lessivées chaque semaine, une manière tout à fait innovante d'aider les personnes en difficulté à rebondir dans la vie. Yesterday fait la petit service de la vie. C'était fantastique. J'ai fait mes collets, mes tailles, mes blanquets, puis vous les déroule et on les and C'est un grand service. Si vous les déroule et on les déroule, Vous avez le service premium. Je sais, service premium. En mars se tenait le Forum Social Mondial à Salvador, au Brésil. Des centaines d'associations, militants, ONG et acteurs du changement se sont donnés rendez-vous pour penser ensemble le monde de demain. Malheureusement, l'événement fut marqué par l'assassinat en plein jour de Marielle Franco, symbole de la lutte des femmes noires contre le racisme et les violences dans les favelas. Un meurtre politique qui s'ajoute au nombre dramatique des militants et journalistes assassinés chaque année à travers le monde. Marielle ontem por causa disso, porque ela defendia os direitos humanos. E aqui é assim, que defende os direitos humanos a gente sabe que a gente vai pagar com a nossa vida. Marielle foi isso ontem. Et si on libérait le Louvre du joug de l'industrie fossile L'association parisienne Libérons le Louvre mène des actions de conscientisation dans le fameux musée. En effet, le Louvre entretient des liens économiques questionnables avec le pétrolier total. Vêtus de noir, les militants se sont couchés face au radeau de la méduse en signe de solidarité avec les victimes de cette industrie et du réchauffement climatique qu'ils génère. Une petite touche de belgitude avec ce couple qui a tout quitté pour la Tasmanie. Laurence et Daniela y ont ouvert une friterie végétalienne unique en son genre. On y trouve frites et burgers sans viande, ni huile animale. L'ensemble des ingrédients sont locaux, faits maison et éco-responsables. Une belle mise en pratique de valeurs écologiques qui a de quoi donner la frite. C'est une réflexion par rapport à, euh, aux animaux, à l'environnement, à la planète. C'est vraiment ça le, le, le chemin, le, le principal chemin. Toutes les sauces sont véganes. On fait tout, oui. tout de A à Z. On se lève assez tôt. Oui, on se lève et... très, tôt. très tôt, Allez, je veux bien signer pour 10 ans. Oh. <rire> enfin, chacun a assisté à ces scènes de violence en fac de droit de Montpellier où une milice cagoulée s'est attaquée aux étudiants à coups de lattes de bois et de taser. Plusieurs étudiants ont été blessés et le doyen remettait sa démission dans la foulée. Il faut savoir qu'au même moment, plusieurs universités étaient également évacuées par la force sans vraiment alerter les médias. Notamment à Bordeaux, Strasbourg, Dijon et Grenoble où des étudiants ont été matraqués sans sommation. Mais que cachent ces violences et pourquoi des étudiants bloquent leurs universités la réforme de l'accès à l'université du gouvernement En Marche a été vidée de sa substance juste avant d'être votée. Pour les syndicats étudiants, cette réforme vient ébranler les fondements de notre système éducatif, notamment en fixant les capacités d'accueil par rapport aux perspectives d'insertion. En d'autres termes, soumettre un peu plus les études aux règles du marché et non pas aux volontés individuelles de choisir librement son métier. C'est contre cette soumission au dictat des marchés que des étudiants luttent en ce moment. Ils ne veulent pas que les universités deviennent une machine à produire des consommateurs producteurs formatés à répondre à la demande. À l'image de la population française, même les étudiants semblent profondément divisés entre soumission passive aux institutions et lutte pour un système plus juste et humain. Décidément, mai 68 semble bien loin. C'est tout pour aujourd'hui, toute l'équipe vous remercie pour votre soutien indispensable. N'hésitez pas à vous engager à nos côtés grâce aux liens dans la description. Pour un avenir serein, merci